Le don de sang permet de soigner plus d'un million de malades chaque année en France. Secours d'urgence, interventions chirurgicales, accouchement, cancer et bien d'autres. Donner son sang, c'est sauver des vies. Alors, comment participer et donner son sang Rien de plus simple. Tout d'abord, se rendre sur un lieu de collecte. Vous pouvez trouver le lieu de collecte le plus proche sur notre site internet www.dondusanglpo.fr Vous avez trouvé un site de collecte Bravo vous allez rencontrer un de nos sympathiques bénévoles, puis être dirigé vers un médecin. Il a quelques questions à vous poser pour vérifier votre aptitude au don. En France, il faut peser plus de 50 kg et avoir entre 18 et 70 ans pour faire un don. Tout est prêt C'est le moment de faire un don Vous êtes confortablement assis. L'infirmière vous pose un garrot, puis procède au prélèvement. Inutile d'avoir peur, c'est sans douleur le prélèvement ne dure qu'une dizaine de minutes, au cours desquelles on prélève environ 480 ml de sang dans une poche destinée à la transfusion. Je vous félicite pour votre générosité. Vous avez déjà fait plus de la moitié du travail. Et voilà, c'est fait. Vous avez fait un don de sang. Vous allez pouvoir commencer un repos bien mérité. Donner son sang est bénin, mais ça fatigue l'organisme. Il est donc important de bien boire et manger après le don pour retrouver des forces. À ce stade, vous êtes pour nous un super héros ou super donneur et vous contribuez à sauver des vies. Le don en France est bénévole et gratuit. C'est pour cette raison que chez Don du sang à la Poste Orange, on les chérit nos super donneurs. Ils sont utiles Les poches de sang prélevées sont identifiées par un code barre correspondant à votre numéro de donneur qui garantit l'anonymat et la traçabilité de chaque don. Toutes les informations que vous nous communiquez sont tenues au secret. Les poches de sang vont ensuite subir une série d'analyses pour déterminer le groupe sanguin, puis dépister les risques de contamination par un microbe, un virus ou un parasite. En cas d'anomalie, la poche de sang est utilisée à d'autres fins que la transfusion et le donneur est averti. Eh oui, tout le monde ne peut pas être donneur. Pour assurer un produit sain, il y a quelques contre-indications. Les personnes ayant récemment réalisé un voyage doivent attendre une certaine période avant de faire un don. Un nouveau tatouage, un piercing ou avoir de la fièvre impose également un certain délai avant de pouvoir donner. Après validation, la poche de sang prélevée est filtrée. On sépare les différents composants. Le sang est composé de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes baignant dans un liquide appelé plasma. Il porte des substances nutritives au tissu. Les plaquettes stoppent les hémorragies. Lors d'une brèche dans le réseau, elles se collent dessus et colmatent la paroi sanguine. Les globules blancs sont les défenseurs de l'organisme. Ils luttent contre les agressions extérieures, virus, microbes et parasites. Ils pourraient entraîner des effets indésirables pour le receveur, alors ils sont séparés des autres éléments. Et enfin, les globules rouges, les plus nombreux, transportent l'oxygène. Ils définissent l'appartenance aux différents groupes sanguins. Les groupes sanguins déterminent si deux donneurs sont compatibles. Une fois séparés, les produits sanguins sont ensuite distribués aux 1500 hôpitaux et cliniques que l'EFS approvisionne. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement ni aucun médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain. Les dons de sang sont donc irremplaçables et vitaux. Ils sont utilisés dans deux grands cas de figure. Les maladies du sang et les cancers et les interventions chirurgicales. Vous ne pouvez pas donner votre sang Ce n'est pas grave, vous pouvez donner de votre temps en rejoignant l'équipe des bénévoles ou en organisant une collecte au sein de votre entreprise. L'association La Poste Orange vous propose des kits de sensibilisation qui vous aideront dans votre nouvelle mission. Alors, on se voit bientôt Prêt à sauver des vies et à devenir un super donneur